Salut et bienvenue dans ce tuto question réponses consacré à Inkscape. Nous allons voir comment mettre euh, plusieurs fichiers A4 dans un document de façon à générer des fichiers .png ou des fichiers PDF destinés à être imprimés. Question posée sur le YouTube euh, sur IMPP offert par Mozika Manino. Euh, on va donc tout de suite ouvrir un nouveau do document, pardon, fichier nouveau. On vérifie que ce document c'est bien du A4 donc pour cela on clique là dessus on vérifie largeur 210 hauteur 297 mm on est bon on va activer ici le magnétisme également cocher ici aimanté au bord de la page on clique ici sur créer des rectangles et des carrés on va se mettre en haut à gauche on voit qu'on a une petite information qui nous indique qu'on est bien placé on va jusqu'en bas voilà, autre petite information, on vérifie avec la flèche noire qu'on est bien passé en 0, 0, ici, x, y, et qu'on a les bonnes dimensions. Alors là, on s'aperçoit que ce n'est pas bon parce que j'ai un contour, donc contour qu'on peut supprimer. Donc on clique ici sur fond et contour, je clique sur le petit onglet fond et je clique sur la croix, et à ce moment-là, x, 0, y, 0, et là, on a les bonnes valeurs. C'est un gris, moi je vais mettre plutôt un gris un peu plus foncé et je vais baisser l'opacité, donc je fais un clic droit et je mets ça à 50%. Voilà. Euh, je sélectionne l'outil texte. Donc je clique ici, je vais taper A4. Voilà, A4, je clique sur la flèche noire, j'agrandis un petit peu ça. Je vais correctement aligner le A4 dans mon document. Donc je sélectionne les deux objets. Je clique sur Aligner et Distribuer par rapport au dernier sélectionné. Je pense que c'est donc le, le fond. J'aligne. Ah ben non, CTRL Z. Donc je clique sur mon texte. Avec Shift, je clique sur mon A4. Hop. Et je fais Aligner verticalement et horizontalement. Je clique sur le petit A4. Je duplique. Donc CTRL D ou je clique là-dessus. Je le déplace. Je vais le mettre à cet endroit-là. Avec la flèche de redimensionnement. Je clique dessus, j'appuie sur CTRL, je réduis un petit peu la taille du texte, j'appuie sur le texte, je sélectionne tout ça et je vais taper 1, voilà. de façon à avoir ici une petite information, lors de l'impression ce sera toujours utile. Je sélectionne tout ça et je groupe, alors CTRL G ou je clique là dessus, je vais activer ici le magnétisme de la boîte englobante et par rapport au coin, donc je duplique CTRL D. Je déplace avec la flèche noire, clac. je duplique une deuxième fois, CTRL D, je déplace, encore une fois CTRL D, et je déplace. L'objectif étant d'avoir un A0, donc pour cela je sélectionne tout ça, je duplique, je déplace vers le bas, je duplique encore, et je duplique encore. Voilà. On va s'occuper de la première ligne, on pense à bien ici nommer nos feuilles. A4. Voilà, on va s'occuper que de... Allez, on va faire sur deux lignes. Voilà, 5, 6, 7 et 8. On va correctement numéroter nos, nos feuilles. Donc pour cela, on va cliquer ici sur euh, l'arbre XML. Et on va changer ici l'idée c'est à dire la valeur de l'idée on va mettre ici 01 je clique sur définir je sélectionne mon A4 numéro 2 ici 02 définir alors au lieu de cliquer sur définir je peux faire contrôle entrée Hop. là je fais 03 CTRL entrée 04 CTRL entrée 05 voilà vous avez compris on va finir 06, 07 et 08 voilà donc on peut exporter chaque alors on n'oublie pas d'enregistrer très important parce qu'autrement euh, on aura une petite information qui risque de nous manquer lors de l'exportation alors j'explique c'est à dire que si je vais dans Fichier, exporter donc étant donné que j'ai numéroté euh, ce A4 en 01, automatiquement Inkscape il récupère et il met le bon nom alors je vais exporter sur le bureau voilà, exporter, ou même dans un dossier hein, que je peux créer Voilà je vais appeler par exemple euh, patron 0, euh, 01 voilà, hop donc, patron 01, je fais, donc c'était mon 01.png enregistré et là étant donné que je n'ai pas enregistré mon, mon fichier je n'ai pas d'informations d'export alors on va tout de suite remédier à ça si je fais fichier enregistrer sous j'enregistre sur mon bureau je vais l'appeler patron je valide j'enregistre pardon je recommence mon export donc là c'est bon si je fais exporter voilà on a les informations qui viennent s'inscrire ici et qui seront très pratiques par la suite c'est à dire que Inkscape enregistre l'endroit où ce fichier a été exporté. Donc si je fais la même chose pour les autres, donc exporter, vous voyez il a gardé les informations, exporter, tac, j'exporte le numéro 3, j'exporte le numéro 4, je vais essayer d'exporter tout cela, alors je fais exporter les quatre objets sélectionnés en lot, on va voir si ça marche, exporter, on va voir s'il si m'a mis ça dans le bon dossier non ça n'a pas été le cas donc pour cela il faut donc les exporter une première fois et désigner le bon dossier donc celui-là c'était le 0.5 alors là c'est 0.6 celui-là, c'est 0.7. Ça marche. Et celui-là, 0.8. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, le gros avantage, c'est que dans mon dossier patron 0.1, voilà, j'ai tout, j'ai tous mes documents. Donc, ça, c'est pas mal. Et si je veux maintenant changer, par exemple, la couleur euh, des patrons, enfin, des a excusez-moi, plutôt vert, ce sera plus visible. C'est de là en bleu. Allez, c'est de là en rouge. Si je sélectionne donc tous mes objets et que je fais exporter en lot, voilà, automatiquement, je retrouve tous mes documents comme ceci. Donc ça, c'est très très pratique. Euh, pour que ce soit un peu plus concret, je vais donc aller chercher ici le, le petit patron. Hop, C'est un exemple, hein. Que je vais mettre ici donc je fais apparaître la palette des calques donc là je vais appeler ça euh, A0 je valide je crée un nouveau calque que je vais appeler patron je valide je vais coller donc euh, l'élément ici euh, le haut d'une robe que je vais placer derrière tac je vais placer ça derrière alors vous voyez le fait d'avoir utilisé ici euh, un fond avec une à 50% bah, ça me permet de, de voir le patron qui est derrière je vais verrouiller le calque à 0 voilà je vais bien placer ici mon objet Voilà comme ceci voilà bon, je peux le verrouiller je reclique sur le calque à zéro et je vais maintenant sélectionner donc avec l'outil éditer les nœuds, je sélectionne donc tous les fonds donc j'appuie sur shift, j'ai l'outil éditer les nœuds sélectionné, je peux maintenant donc additionner le fond de tous mes A4 je vais donc mettre, une... je vais supprimer la couleur tout simplement, euh, je vais mettre un contour, et, et, et, et, et, et, ou pas. Bon, allez, si je mets un petit contour, un petit contour noir Ouais, à 100% avec une épaisseur Allez, de 2 pour que ce soit plus visible voilà euh, je vais sélectionner donc ici tous mes A4, donc comme tout à l'heure outil éditer les nœuds je sélectionne tous les A4 j'aurais pu leur donner une petite couleur différente euh, l'avantage c'est que j'aurais pu après aller dans édition, sélectionner euh, toutes les mêmes couleurs et hop ça m'aurait sélectionné tous les A4 et les euh, bah, supprimer leurs couleurs voilà et maintenant si je resélectionne dans la palette des calques voilà c'est différents A4 et que je vais dans fichier exporter au format PNG exporter les 8 objets exporter à ce moment là j'ai tous mes éléments qui sont là au format png il me reste plus qu'à les imprimer et après à les, à les coller. On va continuer en essayant de créer donc des fichiers pdf donc ben c'est très simple donc celui là c'est un fichier pdf si je fais fichier enregistrer sous quand j'enregistre au format pdf donc sur mon dans mon dossier patron je vais l'appeler 01 valider euh, je peux également étant donné que j'ai sélectionné ici mon A4 mettre un, un fond perdu tout autour de, du A4 donc par exemple de 3 mm 3 3 3 3 3 voilà ajuster ça va agrandir un petit peu fichier non c'est pas exporter en png fichier Enregistrer sous au format PDF. Clac. Valider. À ce moment-là, j'ai ici donc le fond perdu. Ça, ça peut être intéressant. Euh, si je veux maintenant exporter ce document, eh bien, je vais aller ici dans les propriétés du, du document, faire ajuster la page au dessin ou à la sélection, et je peux maintenant enregistrer fichier. Enregistrer sous. Alors c'est pas le patron 01, c'est le 02, voilà. Bon par contre là on est obligé de faire à la main euh, chaque enregistré, enregistrement pardon, au format PDF. Allez on va terminer par celui-là, tac, je valide, fichier, enregistré sous 03. Enregistré. Voilà, j'espère que ce tuto sera utile pour celles et ceux qui font des patrons. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.